Bonjour tout le monde, c'est Maddy, bienvenue dans ce tirage open mind. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure, hein, parce que je fais ce tirage à la suite des autres. Euh, Aujourd'hui, euh, on va parler de Céline Dion. Voilà, je sais que certains d'entre vous se posent la question de savoir un petit peu ce qui se passe pour elle, sachant qu'elle a beaucoup, beaucoup changé physiquement depuis plusieurs mois. Elle est extrêmement amaigrie. Voilà, donc euh, bon, bah, on se doute bien qu'elle est malade. Euh, je ne sais pas si elle a dit ce qu'elle avait exactement, mais euh, bon, on va essayer de voir un petit peu. Alors, euh, déjà, savoir si elle va aller mieux. Et puis, euh, qu'est-ce qui se passe Il y a des bruits qui courent à son sujet. Pourquoi bah Parce qu'elle a, elle a fait un clip qui est quand même assez controversé. Hein, vous irez regarder avec les enfants, le mélange des genres. Enfin, ça fait beaucoup jaser, ce genre de choses. Ça ne correspond pas vraiment à l'image que j'ai de Céline Dion, qui m'a toujours donné l'impression d'être quelqu'un très euh, bien comme il faut, si vous voulez, hein, euh, aimant euh, les enfants, euh, voilà, bien dans sa tête, bien dans sa peau, enfin bon, assez clean. Et là, quand même, le dernier clip qu'elle a fait, euh, c'est un peu bizarre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, bon. Donc, il y a des bruits qui courent. C'est un peu décevant, vraiment, si, euh, si elle fait partie de toute la clique que l'on connaît, n'est-ce pas ce serait, vraiment, ce serait vraiment décevant. Mais bon, n'allons pas trop vite. Alors, qu'est-ce que je peux... Ah, il y a une carte qui s'est mélangée aux autres. Qu'est-ce que je peux dire euh, Qu'est-ce que le jeu peut me dire à propos de l'état de Céline Dion On va regarder ce qui sort. Donc, je vais prendre Mythos aujourd'hui. Qui est un jeu assez ouvert quand même. Alors, il y a des questions de quelque chose qui n'a pas marché... Et de métamorphose, hein, vous voyez, il y a le caméléon, le caméléon il change de couleur. Alors métamorphose, c'est peut-être pas la bonne, euh, le bon mot. Ce que j'avais en tête, c'est euh, il change de couleur, quoi. Donc changement d'apparence. Oui, il y a bien un changement d'apparence et là euh, qui est mauvais puisque il y a une, quelque chose qui s'est cassé. Donc ça veut dire que déjà que euh, sur son état à Céline Dion, il est effectivement brisé. Il y a quelque chose qui est brisé là. Bon. Ok, on va essayer d'aller plus dans le détail. Alors, par rapport à Céline, il ne faut pas que je tire trop de cartes non plus, parce que euh, j'en ai pas énormément. Il faut... Après, ça va me dire n'importe quoi. Donc, on va regarder quatre, hein, que quatre cartes. Voilà, donc l'état de Céline Dion. Alors, il y a des choses ici, le tambour. Ah, des expérimentations et un choix à faire. Bon, alors ça, ça me fait penser quand même aux drogues. Hein. Vous savez, les expériences que l'on fait, les rats de laboratoire. Bon, il y a des choses qu'elle va annoncer ici. Elle hein. va faire une annonce. Alors, il est possible qu'elle ait déjà fait. J'ai pas été regardée, franchement. Hein. Mais euh, il y a des annonces qui vont être faites. Hein. Certainement, par rapport à son état de santé, ça fait penser à un bulletin de santé, ça. Mais vous voyez que c'est un, un langage codé. C'est comme ça, en fait. Hein. C'est un langage codé, donc euh, ce sera peut-être pas clair. Ou alors, euh, il y a des choses qui sont cachées. Enfin, bref, c'est bizarre. Mais en tout cas, là, il y a des expériences qui ont été faites. Et là, il y a un choix à faire. Donc, comme si elle avait pris, en fait, une direction qui a conduit à ça. Très curieux. Bon, alors, je vais quand même remettre des cartes sur certaines, notamment sur les deux souris, là. Parce que ça, c'est est bizarre. Hein. Est-ce qu'elle a pris des trucs Et là, il y avait vraiment un choix à faire. Bon, les annonces, on va laisser de côté. Alors, il y a un fossé qui s'est creusé ici. Et là, il y a... Ah, ouais, ça c'est curieux. On a été voir le serpent de mer. Le serpent de mer. Alors là, vraiment, je suis en train de vous sortir des trucs. Le serpent de mer, c'est euh, un dragon, donc. Mais c'est un animal qui est extrêmement puissant. Et généralement, cette carte-là, c'est quand le pêcheur va demander euh, de l'aide au au dragon donc ça veut dire aussi qu'elle a besoin d'aide et qu'elle est en train de chercher de l'aide auprès de personnes euh, qui peuvent l'aider et qui sont puissantes hein, voire un peu mystiques euh, ou qui ont des, euh, des connaissances particulières euh, voilà bon des marabouts enfin j'en sais rien enfin euh, un truc comme ça quoi un peu un peu un peu euh, qui sort de l'ordinaire quoi qu'ont des, des, conna des connaissances vraiment spécifiques pour l'aider alors, le fossé qui se creuse ici, je sais pas trop comment le comprendre. Je sais pas pourquoi j'ai une carte comme ça, là. C'est marrant, ça me fait penser aussi, c'est comme si elle était observée aussi, hein, il y a quelqu'un qui regarde. Vous savez dire aussi qu'elle a franchi un fossé. Ah, il y a quand même une protection. Il y a des choses bizarres. Si vous voulez la licorne, c'est pour ça fait penser à la, la corde de la licorne. Vous savez la corde de la licorne qui est réputée euh, en, en pas en mythologie, mais dans les contes de légendes et légendes et tout ça. Elle, on parle toujours de la corde li, de licorne qui euh, qui est réputée pour euh, faire des miracles, pour la guérison. C'est bizarre. Ça fait penser à des trucs qu'elle aurait pris quand même mais pour aller mieux. Ou alors elle va essayer de prendre des trucs pour aller mieux. Mais j'ai l'impression que le fossé va se creuser. Je crois que j'ai changé de jeu pour voir ce que ça peut être. Bon, là, les effets d'annonce, on va quand même en mettre une carte dessus. Il y a une annonce qui va vraiment être faite, hein. Enfin, ouais, mais c'est, c'est, c'est, pas vrai, enfin, Là, il y, a, il y a, un secret, là. C'est caché, hein. On va annoncer des choses qui sont pas vraies, hein. C'est très nébuleux, en fait. Donc, il faudra pas croire ce qui va être annoncé. Il y a autre chose. Bon. Mais elle va bien annoncer quelque chose ou alors elle a déjà dit quelque chose. Alors, au niveau de ces trucs là parce qu'il y a des... ça, ça sent les expérimentations tout ça. Ça sent les expérimentations. Alors qu'est-ce que c'est Ouais, alors là en fait quelque chose qui fait mal ou qui pique. Hein, la rose avec les épines. C'est pas des belles choses. Moi, ça fait penser, vous savez, pour euh, la rose, c'est pour être belle. Donc, je pense qu'elle a, elle a dû prendre des trucs pour euh, pour être belle. Ça fait penser, elle éventuellement aux piqûres. Vous voyez, il y a, y a les y a les épines. Donc, elle s'est fait injecter quelque chose. Il y a des piqûres là. Mais alors, avec le loup, c'est pas euh, c'est pas quelque chose de positif. Qu'est-ce que c'est que ça Alors, on va poser la question, est-ce qu'elle a pris, par exemple, des substances pour, euh, pour, pour être plus jeune hein, Bon, il y a le Botox qu'on connaît, mais là, ce n'est pas vraiment l'effet qu'on voit. Au contraire, puisque les, les Botox, ça arrondit le, le visage, ça, ça devient en fait plus enflé, hein, pour combler les rides, etc. Enfin, c'est ça le Botox. Mais là, c'est l'inverse, elle est complètement décharnée. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que ça on va regarder. Est-ce que c'est plutôt quelque chose pour pour être plus jeune On va voir. Oui, vous voyez, regardez, elle a bien pris quelque chose. Hein. Il y a le flacon qui sort. Bon. Donc, elle a pris quelque chose. Alors, est-ce que c'est pour, effectivement, être plus belle Qu'est-ce que c'est que ce qu'elle a qu'elle a pris Alors, il y a une espèce de labyrinthe. Donc, en fait, ce qu'elle a pris, en plus, elle a mis dans un piège dont elle ne sort plus. Hein, là, on sort plus. On tourne en rond, là. Bon, moi, je dirais qu'elle a pris des substances euh, bizarres, bizarroïdes, hein, avec la corne de la licorne ici, et puis le dragon. Mais ce ne sont pas des bonnes choses. Donc, ça veut dire déjà, à la base, ce que le jeu me dit, c'est que ce n'est pas une maladie euh, naturelle. On aurait, eu le, par exemple, l'image du roi qui est couché dans son lit, ça serait été une maladie. Alors que là, ce n'est pas une maladie, on va dire, euh, qui, comme, comme un cancer ou ce genre de choses, c'est plutôt quelque chose qui a, été, qui a été induit, qui a été induit pardon, euh, à la suite de, de quelque chose qu'elle a pris. Et qui pourrait être éventuellement de l'ordre du médicament miracle, un petit peu comme ça. Hein. Il y a vraiment la notion de beauté ici. Bon, alors est-ce qu'on peut avoir d'autres choses? Oui, il y a la lumière qui va être faite. Hein. On va le savoir malgré tout et ça va entraîner euh, ma foi euh, des controverses c'est bizarre on, on va le savoir mais le glaive c'est pas bon hein. c'est que là euh, ça va vraiment entraîner des bagarres ou des conflits c'est bizarre qu'est ce qu'il y a dans cette bouteille je ne sais pas si le jeu peut me répondre alors un imaginaire. Donc, on lui a vendu du rêve, quoi. Hein, je pense qu'on lui a dit que ça devait euh, améliorer son apparence, par exemple, parce que c'est toujours la rose. Mais que finalement, c'était un rêve. Vous hein, voyez, regardez. On a un personnage que l'on dessine ici. Donc, euh, cette substance qu'on lui a vendue été un rêve hein, pour euh, améliorer son apparence, être plus jeune, plus belle. Et en fait, elle ne s'en sort plus, là. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Il ne veut, veut pas me dire. On peut quand même essayer d'avoir un, un, un petit indice. <rire> bon, bah, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans en fait. En tout cas, elle, ce qui est sûr, c'est qu'elle l'a pris sans savoir ce qu'il y avait dedans. Euh, elle ne sait pas ce qu'il y a dedans non plus. Elle a pris les yeux bandés, quoi. Ouais, donc elle s'est fait avoir. Hein. Alors, qui est-ce qui lui a vendu ça on va, on va essayer de savoir. Ouais, Donc c'est bien toxique, vous voyez elle a, elle a bien pris un truc toxique, c'est du poison. Mais alors, je sais pas qui est-ce qui lui a vendu. Ouais, les sorcières. Bon bah, écoutez, euh, on lui a refilé un truc pour améliorer son apparence, et ça a été l'inverse. Hein. Donc ce sont des gens, des des, des des, charlatans, ou genre de choses, en tout cas. Euh, bon, elle a, elle a pris ça en toute confiance, quelque part. Elle n'aurait pas dû faire confiance. Bon. Mais on va le savoir, hein. quelque part, ça va se savoir. Alors, comment est-ce que va évoluer sa santé Ça, on peut demander. Mais sachant que là, apparemment, euh, c'est un cercle vicieux, on n'en sort pas. On va quand même savoir, on va, on va quand même poser la question. Comment va évoluer la santé de Céline Ben Il va y avoir un arrêt. Hein. C'est la fin de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est la fin de sa carrière, en fait. C'est pas bon signe. Hein. Donc, elle va devoir euh, raccrocher. C'est ce que le jeu me dit, hein. On n'a plus en état de faire des concerts ou quoi que ce soit. Est-ce que je peux avoir une carte de confirmation Ouais. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce hibou, là, derrière C'est curieux. Je vous dis, elle, elle a pris des trucs qui ne sont pas catholiques, hein, si je puis dire. Euh, des substances qui sont ne sont pas du tout, du tout euh, agréées, en fait. Hein. Il y a des gens derrière. Qu'est-ce qu'ils ont vendu mais Moi, je ne sais pas. Mais euh, c'est des drogues, en fait c'est des gens qui sont cachés, donc des gens malhonnêtes, quoi. Des charlatans, enfin, des gens de choses. Hein. Donc, euh, arrête de la carrière. Ouais, ouais. Bon, ben, bah, elle va se mettre en retraite. Hein. Elle va devoir arrêter sa carrière, pour moi. Vous voyez Elle va dans la petite maison, là, et puis, euh, bon. Elle passe d'un état à un autre. Bon. Bon. Alors, je sais que vous vous demandez si elle, a prise, euh, si elle a pris la fameuse substance qui commence par un A, qui finit par un chrome. Voilà. Euh, ben je sais pas je sais pas mais il y, y a la sorcière euh, alors euh, hmm. est-ce que ça peut être ça on va voir on va on va poser la question est-ce que c'est de la de la dé enfin la dré machin voilà vous avez compris il y a des requins euh, alors il y a des requins voilà les requins c'est c'est méchant <rire> c'est le moins qu'on puisse dire Est-ce que c'est de l'adré, machin hmm. En tout cas, c'est une substance qui est très dangereuse. C'est ça que le jeu me dit. Mais ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Je n'ai pas le oui ou le non, là. On va essayer avec le pendule pour voir. Ce n'est pas forcément ça. Hein. Ça peut être simplement des substances pour être plus jolies, plus jeunes. Enfin, bref. Euh, et que finalement, ça lui détruit la santé. Parce que ce sont des trucs qui ne sont pas... Euh, euh, agréé quoi, si vous voulez. Hein, ça peut arriver, hein, qu'on vous vende un produit miracle et puis ça détruit la santé. Il y a, y, y, ça peut être ça. Donc euh, j'en sais rien. Donc on va poser la question. Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est le fameux Adré machin, je vais le dire dans ma tête. Voilà. Donc on va se mettre sur le flacon. Est-ce que Céline, est-ce que Céline Dion a pris ces substances-là Ce serait dramatique quand même. Bon, écoutez, je me, je me dis la substance dans ma tête. Il tourne quand même. Hein. Il tourne. Hein. Si c'est ça, c'est extrêmement décevant de sa part. Ouais. Bon, bah écoutez. Euh, bon, évidemment, faut en prendre en laissé. On est d'accord. Hein, c'est juste un tirage de cartes. Hein. Mais quand même, il hein, euh, y, a, y a quelque chose qu'elle a pris et qui lui a détruit la santé. Ce pas une maladie normale, je crois pas. Il y a quand même le, le requin. Bon, vous savez par quoi sont attirés les requins. On va pas, euh, on, on va pas trop épiloguer, puisque j'ai eu la réponse à la question. Ouais. Puis il y a les sorcières, là, ici, et puis là. En tout cas, c'est la fin de la carrière de Céline Dion. Voilà, donc euh, si vous vouliez savoir, eh bien, ma foi, euh, le jeu me dit qu'elle ne, ne va pas s'en sortir. Hein. Il y a le labyrinthe. Et un labyrinthe, on est perdu. Donc je vois pas, je ne crois pas qu'elle va, que la, sa santé va s'améliorer. Et ça va se savoir. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit tirage. Si vous avez d'autres idées de tirage open mind, euh, alors moi j'en ai en tête, mais j'attends euh, un certain jeu de cartes pour vous le faire. C'est une petite surprise. Voilà. Et euh, bon, alors à part ce thème que je ne vais pas encore vous révéler pour vous laisser la surprise, ma foi, si vous en avez un autre, eh bien, j'étudierai je, je, ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir suivi ce tirage. À bientôt. Au revoir.